la décision du Conseil constitutionnel du 14 avril 2023 est entachée de nullité, au vu du caractère putatif, illicite, de l'Organisation des pouvoirs publics nationaux de la Ve République, depuis le viol de Marianne, advenu le 4 février 2008, par la loi constitutionnelle numéro 2008-103, modifiant le titre 15 de la Constitution. Merci de faire savoir.